Tu as créé ton entreprise, tu y as mis tout ton cœur et tu n'as pas de résultat. Tu as quitté un travail qui n'était pas fait pour toi mais qui t'offrait de la stabilité. Et aujourd'hui, tu as la tête de ton business et tu n'arrives pas à en vivre. Si ton compte bancaire frôle le niveau zéro, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que malgré tous tes efforts, toutes les stratégies que tu as mises en place, tu n'as pas assez de clients et tu n'as pas assez de revenus. J'ai un message pour toi. Surtout, n'abandonne pas. Je sais que tu as créé ton business pour écouter l'appel de ton cœur et pour changer ton monde. Je suis passée par là avant toi. Je suis Caroline de parisot je suis herbaliste et je suis spécialiste d'un marketing puissant et authentique. J'accompagne les entrepreneuses qui veulent changer leur monde et avoir de l'impact dans la vie de leurs clients pour atteindre la liberté financière et vivre largement de leur activité. Je leur montre comment libérer leur énergie créatrice et leur pouvoir magnétique pour attirer leurs clients avec aisance et être fière d'être pleinement elle-même. Pourtant, avant ça, j'ai connu la déception de ne pas y arriver. Je connais le piège de l'argent dépensé en ultime stratégie marketing automatique qui évidemment ne fonctionne pas. Je connais l'angoisse des factures qui tombent à la fin du mois. Je sais que tu ne veux pas lâcher ton rêve parce que toi et moi, nous savons ce que ça coûte de te résigner à faire un travail qui va à l'encontre de ce que tu es vraiment et de ce pourquoi tu es faite. J'ai passé 20 ans à faire du marketing dans des grandes entreprises et je vois tellement d'entrepreneuses échouer parce qu'elles appliquent des stratégies qui poussent, des stratégies qui étouffent leur énergie, et qui desservent leur business. Alors si tu te sens noyé dans la concurrence de toutes celles qui font la même chose que toi, tu es probablement dans cette situation. Et je vais te dire quelque chose de très important, si tu utilises mal ton énergie, il n'y a aucune stratégie automatique qui fera venir à toi tes clients. À 40 ans, j'ai découvert une surdité de naissance dont je n'avais pas conscience. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'avais appris à entendre autrement, à entendre avec mon cœur et à lire l'énergie des gens. Alors j'ai décidé d'utiliser ce don pour changer ma vie et pour transformer la vie de mes clients. Je suis faite pour voir l'énergie créatrice des entrepreneuses et leur donner les moyens d'aller chercher le succès et la liberté financière. Les femmes ont le pouvoir de changer le monde et je ne veux plus voir aucune femme renoncer à ses rêves et renoncer à accomplir sa mission d'entrepreneuse. Alors aujourd'hui, je t'invite à rejoindre les agitateurs du changement et à me rejoindre pour un appel de connexion gratuit. Je t'aiderai à y voir plus clair sur les prochaines étapes à mettre en place pour te connecter à tes clients et pour atteindre la liberté financière que tu mérites. A très vite